On imagine que je m'appelle Cécile silencieux, que je suis au Collège Pierre-Emmanuel en 4e B. L'année dernière, j'étais en 5e B. La première chose que je vais faire pour organiser mon bureau, c'est d'aller ici sur Éditer, créer une nouvelle section et mettre 2020-2021 ou bien année scolaire 2020-2021. Comme ça, tout ce que je vais mettre là pour l'instant, ça va se mettre au-dessus de cette section. Par exemple, je vais aller sur « Plus »,« Ajouter » et je vais créer une collection que je vais appeler « Maths 4e B » où je vais vérifier que je suis en visibilité Pierre-Emmanuel et je vais pouvoir mettre tout ce qui concerne les maths cette année. Autant mes devoirs, mes travaux, ce que je vais faire en maths, si je trouve des vidéos... Ce que je veux, je le mettrai dans ce dossier de maths de 4e B. Et je vais aller voir ici, dans les notifications que j'ai reçues, je vois que euh, Mireille Gain vous a envoyé cours en ligne maths 4e. Je vais cliquer ici, je vais m'abonner à cette collection de maths et je vais aller la mettre justement dans ma collection maths 4e B. Si je vais regarder, voilà, j'ai ma collection Math 4e B et dedans, j'ai le raccourci. Ça, à la flèche, ça veut dire que c'est un raccourci qui me permet d'aller sur le cours en ligne de Math 4e où la prof a donné différents raccourcis, justement, par exemple, vers le travail qui a été fait les jours précédents. Je reviens sur ma maison. Là, je ne suis pas tout à fait sur ma maison, sur mon bureau. Je clique une deuxième fois, voilà. En deux fois, de toute façon, je me retrouve forcément sur mon bureau. Je regarde mes notifications. La prof m'a aussi envoyé euh, 4e B pour rendre mes travaux de maths. Donc, je vais venir ici. Je vois que je suis dans cette équipe-là. Et je vais m'abonner je vais m'abonner, je mets aussi dans ma collection math 4e B. Je reviens sur math 4e B, j'ai donc le cours en ligne, le raccourci vers cours en ligne et là où je vais rendre mes travaux. Je vais Prendre la collection, je peux la mettre à côté. Je fais partie de cette équipe de 4e B. Maintenant que je suis dans cette collection pour rendre mon travail, justement, je vais aller rendre mon travail, donc je clique sur plus ajouter. Et là, moi, mon travail, il est sur mon ordinateur. Je vais aller dans « Importer ». Je vais dans « Mon ordinateur » et je vais chercher mon travail. Sauf que il faut que je dise qui je suis. Pour bien qu'on s'y repère, je clique sur « Éditer », puis sur « Titre ». Je mets mon prénom, je mets « Que c'est des maths » et je mets « La date ». Par exemple, on imagine qu'on est le 21 septembre. Je peux ressortir par la croix. J'ai rendu mon travail. Je reviens sur ma maison, je reviens tout au début, et dans ma collection Math 4e B, je vais créer une collection, donc je ne vais pas sur Importer, mais sur Collection, et je vais mettre mon prénom, Math, et je vais dire Travaux, Commenter. Par la prof, c'est-à-dire que la prof mettra là mes travaux une fois qu'elle les aura corrigés, commentés. Je mets visibilité privée et je vais faire équipe avec la prof. J'ajoute. Et donc, de cette manière-là, voilà, cette collection on mettra la prof quand elle aura corrigé, mes travaux quand elle les aura corrigés, il n'y aura que elle et moi qui les verrons. Cette collection, je peux la mettre aussi au bout. Donc là, c'est là que j'irai chercher, j'irai voir le travail donné, euh, les leçons, les exercices. Là que j'irai pour rendre mes travaux. Et là que j'irai pour voir les travaux une fois que la prof les aura corrigés. Ici, vous êtes donc sur votre collection « maths 4e B ». Quand vous allez là, vous voyez que vous faites partie d'une équipe, quand vous cliquez, vous voyez qu'il y a les 28 élèves de 4e B, en tout cas tous ceux qui sont connectés pour l'instant, attention qu'ils ne vous viennent pas à l'idée, cette collection, de la mettre à la poubelle. Parce que si vous la mettez à la poubelle, euh, vous, ferez, vous ne ferez plus partie de l'équipe et donc vous ne pourrez plus vendre votre travail ici. Bref, quand vous faites partie d'une équipe, parce que vous êtes dans la classe, Faites attention à ne pas mettre cette collection dans la poubelle pour bien pouvoir rester dans l'équipe.